Tu malade Tu veux quoi Tu veux que m'a un Ah, comment Tu vois, c'est que tu Tu veux que ça c'est pour les bandits' que tu regardes le même pour le journal Il Il pas une télé de deux télés Encore quand t'as pas au casse-nez Ça sert à quoi Et nous connaissons pas au au coronavirus Et qui Le coronavirus c'est encore quoi C'est une pandémie qui tue Une pandémie Oui et ça tue C'est pour quand t'as pas mon casse-nez Hey! Je hé Il pas mourir Il cherche ses mamans au casse-nez C'est bien pas chercher ton casse-nez Mais avant, c'est vaincre toi et moi. Quoi? T effets. Des t Ça veut dire quoi? C'est tué. les microbes qui sont sur les mains. Quel microbes? Je ne vois pas les microbes. Tu ne peux pas voir. C'est invisible. Okay. A une Ok. Attends-moi là. Il m'y mon cache <rire> Mais c'est quoi C'est un que à as en <muchemère> mais dans mon moi, Mais tu m'en mon cachelé, moi même les non, est Non, c'est That's sad, okay. <laughs> Je me sens à ah. Non, on se dans ton compte. Tousser dans le coude. ça veut dire quoi Pour éviter de souiller les mains ou éviter d'autres personnes. Si tu es déjà malade. Ok, quand je suis dans ton compte, dans mon compte. Tu dois être à un accord de moi. On oh, doit plus se serrer les mains. Maman, danse comme ça. Ah. Oui, même pas bruncée ça veut dire que le peuple buceux à grand-mère évidemment sûrement parfois t'en cache-nez